Non mais c'est bon à un moment youtube commence à devenir de la merde là Monsieur Youtube, ayez un peu de pitié, s'il vous plaît. Oh oh oh! Bonne noël, les amis! Et passez de bonnes fêtes! Oh oh oh! Par contre, ça me casse les couilles cette barbe de merde là!